Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'un de, de, voyage organisé auquel j'ai participé accompagné de ma fille de 18 ans. C'est un voyage que j'ai trouvé sur Facebook et je me suis engagée. On a pris ce bus vers 21h. Donc, on a voyagé malgré, malgré le couvre-feu, on a voyagé pendant la nuit c'est une photo d'une de, de, de, partie des gens qui ont fait le voyage avec nous. On est arrivé vers 6 heures du matin à la ville d'El qui se trouve au nord-est du Maroc. C'est une petite ville de pêcheurs. Tout, tous les restaurants et cafés étaient fermés, donc on a dû attendre un petit peu le temps qu'ils ouvrent et qu'on puisse prendre notre, notre petit déjeuner. On a pris ce petit déj le, on l'a pris ici dans ce restaurant, dans ce café plutôt. Et comme le, le voyage est en demi pension, donc c'est l'organisateur qui s'en charge et c'est lui qui est en train de nous parler du programme de la journée. Le monsieur là, c'est l'animateur du voyage. Donc ils sont le programme, c'est qu'on allait faire le tour des plages de la région dont en, en prenant une barque. C'est en option, on a payé 25 dirhams par personne. Tout le monde est parti. Personne ne voulait rater de regarder les beaux paysages et les plages magnifiques à l'intérieur, l'eau claire et bleue. Donc euh, je, là, dans la vidéo, dans ma vidéo, c'est un peu résumé. El Jebra, c'est une petite ville de pêcheurs. Dans, la, dans cette barque, il y a des gilets de sauvetage, mais on les a pas pris. Euh, si quelqu'un a peur, peut-être qu'il peut le prendre. Donc, on est en train de sortir du port et on va voir On va, euh, on va voir trois plages. Plage Monica 1, 2 et une plage qui s'appelle La Huad. Vous voyez, c'est la ville de Jibar. On prend le large et on va la ville. Ça, c'est les personnes qui étaient avec nous dans la barque. Il y avait trois. Le, le, le groupe s'est divisé en trois parties. On a pris donc trois barques huit, huit et sept. Donc on était 23 personnes. Le conducteur ou le chauffeur du car n'est pas venu. C'était très joli. On voyait les, les montagnes dans l'eau. L'eau claire, bleue. Et l'organisateur, il explique euh, à chaque escale, où, où, là où on va, il nous explique. Il explique la ville, sa place économique, un peu d'histoire. Et là, on, parle de, on va voir la grotte, c'est une, une grande euh, grotte. Le, la barque, le, le propriétaire de la barque va entrer dans la grotte et va nous montrer, faire le tour dans la grotte avec cette impression d'avoir la montagne sur la tête et l'eau en bas, une eau vraiment d'une très jolie couleur turquoise. Et cette grotte, c'est la grotte de Abdelkrim euh, Khatabi. Il l'appelle la grotte d'Abdelkrim Khatabi parce que c'est un... C'est un résistant pendant le protectorat français. Et il se cachait dans cette grotte et il cachait les armes dans la grotte. Donc, tout le monde entre dans la grotte et, et l'organisateur, bien sûr, il est en train d'expliquer un peu d'histoire. Pour ma part, ce voyage, je l'ai trouvé dans... dans en, en, en cherchant dans Facebook, j'ai cherché sur Instagram, j'ai cherché partout et je lisais les commentaires il y, y a plusieurs agences, il y a des gens qui ont des pages et qui proposent des voyages. Et, et j'avais peur des arnaqueurs. Je voulais pas m'aventurer. Mais après, voilà, ça s'est bien passé. Ce voyage, il m'a coûté 1650 dirhams par personne. Vous trouverez toutes les informations de ce voyage, qui, comment il le présentait, dans la boîte de dialogue en bas de la vidéo. Donc là, on est en train de sortir de la grotte. Et on va voir, là, on voit au loin, la plage, la, une première plage, c'est la plage Monica. Hein. Elle, elle, elle, on, va, on va la voir, mais un tout, petit peu de loin, voilà. La, la première barque, elle s'approche de la plage, vous la voyez, c'est une toute petite plage. Hein. Donc, les, euh, et tout, les gens de bah, c'est ce qu'ils font. Ils prennent la barque pour aller vers ces plages. Là, c'est la plage de hawad Il nous a présenté les trois plages, plage Monica, un plage Monica 2 et cette et moi même il nous a donné le choix où est-ce qu'on veut rester moi j'ai choisi cette plage parce que j'ai vu les chaises longues et j'ai vu les parasols mais là c'était très très dur de descendre de la barque et de monter vers les chaises longues voilà vous voyez ma fille elle est en train de monter elle a nager un petit peu mais là pour monter <rire> c'était dur elle n'arrive pas à se redresser mais bon, quand on s'y habitue, on... voilà. Et là, on va voir la chambre. Alors, avant de partir de la ville, de... c'est la ville de l'Hoseima. On a passé une nuit à la ville de l'Hoseima. Dans cette ville, on a eu cette chambre. Moi, que je trouve, elle est pas mal. Donc, c'est une chambre double pour moi et ma fille. Mais j'avais une crainte que la, la, les douches soient dans le couloir. Alors, euh, commune, soit les salles de bain soit commune, mais là non, là on a notre salle de bain, salle de douche, il faut juste prévoir des serviettes, plus de serviettes, prévoir le shampoing, le gel et tout ça, parce que c'est pas un 5 étoiles, c'est juste je crois un 3 étoiles, mais la propreté y est, shampoing que j'ai là, voilà, on a... On a dîné dans ce café restaurant qui s'appelle. Il est connu dans la, à la dans la ville de Fucaima. Il s'appelle Espace Miramar. Donc on a pris notre petit déjeuner et notre dîner ici. Juste après, dans la ville de Fucaima et dans la dans la marina, on a pris ce bateau. Ce bateau nous a coûté 100 dirhams par personne. Donc on va également voir toutes les plages. On va voir à la ville de Fucaima et toutes les plages. À partir de, de dans, en étant dans ce bateau où il y avait l'animateur qui euh, diffusait des chansons et les gens dansaient, là on voit au loin là, une île Nécor. C'est une île espagnole. Elle est colonisée encore par les Espagnols. Et comme nous a expliqué l'organisateur, c'est une ville où ils envoient les prisonniers militaires. Il y a une maison en haut. Donc on a vu tout ça. Et il nous a dit, nous a demandé de chanter l'hymne national. Il va le faire diffuser et on va le chanter ensemble. Et on va l'écouter, nous aussi. C'était un moment magique. The world is the Donc juste après ce moment-là, on va partir un tout petit peu plus loin et le bateau va s'arrêter pour laisser les gens qui veulent nager dans les eaux profondes de la Méditerranée là il y a également ma fille j'avais très très peur pour elle mais heureusement tout s'est bien passé ils se sont rafraîchis ils sont montés contents dans le bateau donc on a attendu un petit moment voilà euh, ceux qui ne savent pas nager mais qui veulent quand même descendre ou qui nagent un peu mais ils ont peur donc ils ont pris des gilets de sauvetage ils sont descendus quand même dans, dans l'eau après, après ce petit moment-là, on est parti dans une plage on a, Pour ceux qui veulent faire la plongée sous-marine, ils l'ont fait. Et ça coûte 300 dirhams. Les autres, ils ont nagé, ils se sont reposés. Juste après, après le, le, ce moment, dans cette plage, on est parti à Nador, la ville de Nador. Et il nous a déposé pour faire des achats dans le souk ou pour faire, Dans ce souk, il y a des des imitations d'espadrilles, il des, y a des produits d'Espagne et, et ça. Dans la ville de Nador, euh, il, on, on, il nous a amené dans cette plage. C'est une plage qui s'appelle plage Sid euh, del Bachir. C'est une plage qui est très connue, mais pour moi, elle était un peu sauvage parce que la descente, elle était très difficile étant un peu âgé, moi je suis âgée, j'ai 64 ans, donc pour descendre ces escaliers, ça va, ça allait, il n'y a, a pas d'escalier bien aménagé, mais pour quelqu'un d'obèse ou de vieux, c'est difficile. La, la montée encore plus que la descente. Je suis quand même descendue avec ma fille, on a nagé un peu, mais c'était le week-end, donc les gens, il y avait beaucoup de gens, et donc la plage, le sable, il y avait des détritus, il y avait des ordures partout, ça c'est pas très propre. Mais après, dans la ville de Nador, on a passé deux nuits dans cet hôtel. C'est des, des appartements, ce n'est pas des chambres, c'est des appartements. Donc, il nous a donné une, un appart avec deux chambres et chaque chambre a une douche euh, séparée. Donc, euh, le, vous avez vu le nom. C'est un 4 étoiles, je crois que c'est très propre, c'est très joli. Ça va puisqu'on a passé la nuit, il y avait deux filles dans la chambre à côté. Dans cette première chambre, il y avait deux amies, filles, qui ont passé la nuit là avec leur douche, lavabo et toilette. Et moi et ma fille, il y a un petit salon, il y a une petite cuisine avec tout le nécessaire de cuisine qu'on n'a pas fait de toute façon. Et voilà, ça c'est notre chambre, c'est une chambre parentale. Donc il y a également douche, lavabo et toilette et un lit double pour moi et ma fille. Voilà, le lendemain, euh, après avoir fini avec Nadour, on est parti à la ville de Saïdia. Saïdia, c'est une ville côtière qui se trouve à, euh, près de Oujda. Dans cette ville-là, il y a des gens, on est resté un peu, vers, une, euh, je pense, une heure et demie, juste le temps que les gens qui veulent faire du jet ski, on est parti à la marina de Saïdia. Les, jeux, les gens qui veulent faire du jet ski l'ont fait. Les autres, ils, ont, ils se sont promenés ou pris un sont allés dans des cafés, attendre qu'ils quand quand fin, qu finissent. Voilà, c'est la marina. Et Des gens ont pris des une photo près de ce monument de Seidia. C'est toujours la marina de Seidia. On n'est pas allé plus loin que la marina. Parce que c'était le jour de retour, on était un peu pressé par le temps. Donc, euh, voilà, c'est là où on paye pour le jet ski. Ma fille l'a fait, on a payé 500 dirhams pour 30 minutes. Voilà, mais ils envoient un, un, un responsable pour, en cas de danger. Ils l'envoient il, il, il, il avec les gens qui veulent faire du jet ski. Donc, ça s'est bien passé. Juste après Seydia, on est parti dans un village qui s'appelle Tafouralt. C'est un village montagneux. On a pris notre déjeuner dans ce restaurant-là, juste à l'entrée de Tafouralt. T Tafouralt. Vous, vous trouverez le nom écrit en bas. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage qui a duré euh, cinq jours. Une journée, premier départ. Et trois nuits et dernier jour, notre retour. Voilà, j'espère que vous avez aimé comme j'ai aimé mon voyage. À la prochaine, Inch'Allah.